Non pas parce que nous sommes à la fin des temps. Non pas parce que l'on va en l'enfer. Non pas simplement pour aller au paradis. Mais par amour. Amour merveilleux que Dieu a pour nous. Parce qu'il nous a créés. Parce qu'il nous a donné son Fils. Parce que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous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 Jésus dame et t'attend. Dieu te bénisse. Shalom.